C'est une fin de tournage! C'est une fin de tournage! Bonjour, merci! Bon, allez, c'est une fin de tournage! Bonjour! Donc, voilà, on a fini la vidéo, c'était intense. La vidéo Ershibari. Bon, bah, du coup, euh, on a des tout, donc moi euh, bah, bah, je vous remets ça déjà, hein, c'est pour ça de picoter. Euh. Voilà, hop! Oh. Oh. Donc, on a fait une vidéo Ershibari que nous venons de terminer. Avec Laurent okay, qui est en train de faire ah, voilà. des scriptises Voilà Le petit bonus de fin de tournage des scriptises de Sensei Laurent vous avez vu dans l'archivari il faut pas trop serrer les cordes trop fort ouais. Alors, Hyper important Et votre euh, pratique des cordes C'est pas un petit peu dangereux Hmmmm Ah Lise-moi oh. <rire> bon, c'est que je suis obligée de la regarder L'aimable participation d'Olivier Qui bah qui voilà, est donc ouais. fait le journaliste, et qui vous reçoit chez lui pour voilà. tourner. Voilà, journaliste, assistant, esclave personnel du réalisateur, euh, cuisinier, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez dans les cornes <rire> <rire> Je me suis aperçu là, comme. Mais toi, tu respires pas, monsieur mais... <rire> Pourquoi <rire> tu respires pas euh, On en était sur, euh, bah, sur le second degré. Nous, si, ça nous a fait marrer. C'était fait... super sympa. C'est une fin de tournage. Euh, non, non faut... pas, un tournage. Une, ben, une fin de tournage. C'est presque fin de tournage. C'est une fin de tournage pour Valérie avec toutes ses répliques. Voilà. Donc, si ça vous a pas fait marrer, c'est pas grave. Mais ça reste du second degré. Ou bien c'est du sarcasme et du second degré Ou bien c'est de l'ironie et du second degré Ou bien c'est du l'ironie et c'est toujours du second degré voilà. donc on espère esp Donc on espère que ça se voit suffisamment quand même Que c'est de la plaisanterie On a fait tout ce qu'il fallait pour Oh dis-moi ça et chose, <rire> Ok C'est bon Non mais on va y aller quand même allez <rire> <rire> C'est quoi ta gueule femme Oh non ça. non, veux même pas Quand <rire> même pas <rire> Vous avez le droit de vous avez le droit de dire que c'était pas marrant, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Alors moi, Par je... contre, ça ne m'embête pas si vous dites que c'est pas du second degré. C'est pas parce que c'est pas marrant que ça ne reste pas du second degré. Je tiens à préciser. Voilà. Je tiens à préciser. À mais c'est possible d'en non, non, placer je pas, pas Voilà. Femme, enfin, tais-toi. Oh là, oh Bon, on était sur le second degré bon sang Voilà du premier degré, alors maillot. On... Je tiens donc à préciser. Bon, papa, voilà. Que effectivement je ne dis pratiquement rien de toute la vidéo et que ça me va très bien parce que je suis absolument pas comédienne. Bah, donc ça, je, ça me va. Bah et ça, con, ça correspondait très bien à ce qu'on voulait faire et ça me convient parfaitement. Puis okay, En fait il y a le maître et le modèle n'a pas de nom C'était ah, mais mais ça, oui. ça le, que je voulais. Non euh... d'accord, oui. euh... Le maître avec son nom à rallonge machin et le ouais, modèle ouais, qui n'a et... pas de nom, c'est parfait. On mettra plein de liens dans, les, dans, les, dans, les, dans, dans la description, comme d'habitude. Le... Là là, quelque part Ce sont là les liens. Donc, avec qu'est-ce que ça veut dire en chinois Des sous-titres, des, des sections, des bonus. Banana, chinois Ah, qui, mon soumis, je l'oubliais C'est ça que c'est du en plus ouais. euh, Je J'ai l'impression que c'était cool un rôle, hein. J'ai enlevé ma, ma machine de chinois dans le monde, donc c'est Laurent C'est pas la en Lui, c'est Laurent ah, Moi, c'est D'accord, mais bon, pas grave. Voilà, sur ce, ah, merci. Les au, au revoir. revoir. Oh, c'était beau, bon, dans les hein. passé. Agis tous les jours comme si c'était le 1er avril. Pour ne pas te faire avoir par ces informations parodiques ou par les hoax, plusieurs conseils. Ils possèdent des codes très caractéristiques. Messages qui provoquent la tristesse, la colère ou du contenu invraisemblable.